Welcome to the Jumbo, la famille. Le noir perd, le rouge gagne. Vous savez, il y a quelque chose qui nous arrive, beaucoup de personnes ne prennent pas conscience. C'est que notre génération là, c'est la génération qui aurait tout vu. C'est la génération qui aurait tout vu. Ils ont vu des barbares, on voit des personnes qui, qui pensent qu'on ne comprend plus rien, ils veulent nous embrouiller, mais c'est la génération qui aurait tout vu. Vous savez, on est la génération qui a connu l'Internet, quand ils nous parlent de la troisième guerre mondiale, on finit nous-mêmes par comprendre qui étaient les babas. Mais ce qui me fait rire dans tout ça, c'est le peuple africain qui reste derrière pour attendre la communauté internationale pour venir les aider. Vous voyez que la communauté internationale elle même ne sait pas s'aider, non et ne savent pas s'aider eux-mêmes. Ça veut dire, nous, peuple noir, si on n'arrive pas à prendre le destin en main, à partir de maintenant, notre médicament c'est telle chose, on souffre de telle maladie, on va s'associer entre nous, on va libérer notre pays. Vous vous rendez compte? Je suis pas, je suis pas le seul à voir que la communauté internationale ne sait pas se libérer lui-même. Ils ne peuvent pas se libérer. Ils sont coincés entre eux-mêmes. Mais, en réalité, oh, ne mourons pas bêtes. C'est qui la communauté internationale? Parce que depuis, on appelle à l'air là, finalement. Peut-être qu'on appelle à l'air comme ça, dans le vide, hein. C'est qui la communauté internationale? Qui est la communauté internationale? Ça veut dire, il y a certains membres qui sont la communauté internationale. Et il y a ceux qui ne sont pas la communauté internationale. Et ce que je dis là, c'est très, très important, parce qu'il y a beaucoup de Noirs, beaucoup d'Africains, et quand on dit communauté internationale, premier nom qui vient dans la tête, c'est la France. C'est les états unis C'est l'Allemagne, c'est la Belgique. C'est qui la communauté internationale Ne, ne mourons pas bête. Depuis qu'on nous tue, depuis que la guerre dure dans l'Est du Congo, c'est qui la communauté internationale Depuis 5 depuis ans que les gens meurent dans le Nord-Ouest ou le Sud-Ouest, plus de 15 000 morts. Où est la communauté internationale? Vous vous rendez compte aujourd'hui qu'eux-mêmes ne peuvent pas se libérer. Donc, c'est du. En fait, c'est quoi qu'on nous a vendu? C'est du rêve. C'est du rêve. Mais le plus important, il faut que personne ne l'oublie. Que personne ne l'oublie. On est la génération qui aurait tout connu. Ebolao, Coronao, euh, tout ce qui va avec. Tout ce qu'on qu n'a pas encore connu maintenant, c'est la vente d'esclaves aux vêtements. Parce qu'ils nous vendent encore dans un système monoturier. ils nous embrouillent. On a tout connu. L'Internet, c'est notre air. Parce qu'aujourd'hui, regardez. Tous les problèmes qui se passent dans nos pays, on a quand même le courage, pour ceux qui ont accepté la mort, de venir expliquer comme j'explique là. Oui, oui, on a encore le courage. Mais nous, ailleurs, on n'avait pas ce courage-là. On n'avait même pas l'opportunité. Il fallait passer que par France 24. Mais aujourd'hui, chacun a sa part de France 24 devant lui. Chacun a son ordinateur pour analyser. Et ils veulent encore nous embrouiller dans quelque chose. J'ai des petits trucs. Je n'ai pas envie de, de sortir du cadre du direct. Mais cette semaine-ci, je vais vous rappeler et rassurer que j'ai, je me suis trop amusé. J'ai trop ri. J'ai, vu tellement de gens parler sur Internet. J'ai dit donc, les problèmes de l'Afrique là, arrêtez ce que nous, on n'a pas pris conscience. Si on se détermine, ils ne pourront rien contre nous. C'est la réalité. J'ai vu un ministre que ça fait quelques jours qu'il manquait le respect au Mali. Il parle, il baisse ses lunettes ici, en plus il porte les lunettes roses. Il vient se placer sur la télévision, il dit euh, « On le demande, mais est-ce que vous voulez qu'on parle là-bas avec les armes ?» dit « Vous voulez aller faire la guerre Vous-même, vous y croyez ?» Ça veut dire, lui-même, il ne croit pas d'aller faire la guerre. Dans le guerre qui ont poussé quelqu'un dedans, ils sont retrouvés coincés, ils ne peuvent pas aller. Chacun veut mettre les militaires ailleurs. Peuple africain, peuple noir, l'histoire est têtue. Si... L'histoire de juin 1932 se répète devant nous C'est que nous en prend conscience. On est la nouvelle génération, on doit ouvrir les yeux. Ne perdons pas le temps à souffrir pour le malheur des autres. Souffrons d'abord pour nos propres malheurs. La communauté internationale sur laquelle on attend de venir nous libérer, libérer un jour, ils ne viendront jamais. Ils ne viendront jamais. Vous savez, avec le temps qui passe, il y a plein de choses que nous tous on découvre. Vous ne découvrez pas tout seul. Euh, on découvre ce que c'est que l'arme nucléaire. Mais attendez, c'est celui même qui a fabriqué l'arme nucléaire a autant peur. C'est nous qui ne connaissons rien là que ça va nous arriver. Ça me suffit seulement qu'on soit soudé. et qu'on le tienne tête. Qu'on soit soudé. et qu'on le tienne tête. Je vous dis quelque chose qui est facile. Pour contrôler un peuple, il faut juste les affamer. Vous avez vu au Cameroun, dans les pays africains Les africains on les a tellement affamés Parce que quand on explique ça Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas Votre papa avait un peu Bon je vais vous prendre un exemple simple Comment la vie fonctionne Imaginez-vous un peu quand les petits sont au quartier Ou même les filles, hein, les filles, vous êtes là Je veux que vous témoigniez. Quand les filles sont petites, ils ont, ils ont les amis Tout le temps elle dit Le jour qu'on serait grande Elle parle comme ça à son ami, et à sa camarade Le jour qu'on va grandir On va épouser le même mari on aurait la même maison, on aurait les mêmes voitures. Ça, moi, moi je dis comme ça que c'est ce que les filles parlaient, c'est pas moi, j'ai grandi au village, mais c'est ce que les filles parlaient tout le temps. On va, on va avoir le même mari, on va vivre dans la même ville, on serait toujours ensemble. Mais quand 18 heures arrivent ou quand 18 ans arrive, les données changent. Oui, oui les données changent. Mais les Africains sont ceux qui sont restés dans le même, dans le même dialogue. Donc, ça veut dire, tous les jours que Dieu a créé, il dit tout, quand on serait comme ça, on serait comme ça, et la mendicité continue. Nous, on est les seuls sur cette planète-ci, planète-ci, qu'on n'a pas pris conscience que pour nous, on va dans tous les sens. J'ai vu un footballeur dire, qui réclame qu'on arrête la guerre quelque part. Mais ce même footballeur, quand je vous parle de mendicité, vous ne comprenez pas, c'est un problème. Ça veut dire même pour ne pas avoir l'argent comme vous pensez. Mais il reste un mendiant, parce qu'il ne sait pas vous éduquer. Il ne peut rien vous mettre dans la tête, qui peut vous changer l'esprit. Alors, il dit qu'il veut qu'on arrête la guerre. Mais ces mêmes footballeurs, il y avait la canne au Cameroun, je ne les ai pas vus demander qu'on arrête la guerre dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Ça veut dire, leur problème, c'est de laisser leur cadavre à la maison, aller pleurer le deuil chez rien d'autre. C'est très important ce qu'il vous dit là. Parce que vous allez voir, il y a des Africains, que depuis qu'on parle de la guerre, les Camerounais, depuis qu'on parle de la crise anglophone. Ils n'ont jamais levé un petit doigt. Mais allez dans leur poste, vous allez voir qu'ils vont parler de la guerre de quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'éducation. Ne les en voulez pas, hein. Ne les en voulez pas. C'est l'éducation. Vous ne pouvez que donner ce que vous avez reçu dans la vie. Ils n'ont jamais reçu l'éducation de dire, ne laisse pas ton cadavre à la maison pour aller pleurer d'un chez quelqu'un d'autre. S'il a grandi, son père le faisait ou sa mère le faisait, il grandit avec cette peur-là. Il continue à le faire. Ce pas lui qui le fait, mais il le fait parce qu'il a reçu cette éducation-là. D'où vient-il que nous, les Africains? Je n'ai pas envie de prononcer les noms des pays ici. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé cette semaine-ci. Je vais prononcer le nom, c'est la France. Ils m'ont beaucoup amusé, en fait. Quand j'ai regardé, dit dit, ah, négro, même si tu meurs aujourd'hui, tu aurais vu ce que tu n'avais jamais vu avec tes yeux. Des ministres qui menaçaient Assimi Goïta. des ministres qui menaçaient le peuple malien, les mêmes ministres, je les ai vus en vous, on les a la même question. On fois, Foyer n'arrive pas à répondre. Une ministre des armées qui demande le journaliste que, donc tu veux qu'on parle là-bas combattre, tu veux qu'on nous jette l'arme nucléaire. Est-ce que vous comprenez ce je veut dire Donc, ce que moi je connais dans la vie, le conseil qu'elle peut donner à tout ce pays-là qui veut se battre, c'est que quand vous avez votre voisin dans la vie, c'est simple comme bonjour, respectez le voisin. Respectez le voisin, parce que si vous avez un problème, avant que ceux qui, qui habitent de loin, là, n'arrivent, il n'y a que le voisin pour vous aider avec un seau d'eau. Il n'y a que le voisin. Il n'y a que le voisin. Si vous manquez du respect à votre voisin, alors quand le voisin serait en train de bagarrer avec vous, ceux qui vous encouragent, qui vivent très loin, là, seront très loin pour arriver chez vous. Ceux qui veulent aller faire la guerre, qui parlent de faire la guerre. Mais ici, en Occident, l'histoire de 1945, 1942, 1940, si ça se répète là, nous, on va que rentrer chez nous. Puisque chez nous même ça brûle partout. On va rentrer vous attendre de l'autre côté. Puisqu'on ne serait pas là pour faire la guerre. On pas... ne va pas faire la guerre. Ceux qui ont commencé la guerre. Ils peuvent aller faire la guerre. Nous on va continuer à être des fuyards. Puisqu'on a toujours été des fuyards. Nous on reconnaît. On va être des fuyards. On va rentrer chez nous. Et ceux qui veulent faire la guerre. Va faire la guerre. C'est très important. Ce pantalon, si je passe. Bah, ce n'est pas important pour nous. Nous on a des cadavres dans le placard. On n'arrive même pas à les enterrer. On veut se libérer. On nous tabasse. On nous pisse dessus. Mais les Africains dans leur peau et dans leur chair, ils comprennent que ceux qui nous faisaient la gueule, en réalité, ils n'avaient rien. Et je voudrais dire quelque chose très important pour les Africains. Aujourd'hui, dans la vie, c'est le rapport de force. Hein? Dans la vie, c'est le rapport de force. Ceux qui ont dit qu'ils devaient nous protéger, en réalité, aujourd'hui, vous, vous êtes conscients qu'eux-mêmes n'arrivent pas à se protéger. Donc, ce qu'on doit faire en Afrique, on doit tout faire pour changer la donne. On doit tout faire. À partir de ce qui est en train de se passer ici en Europe, les enfants africains dans leurs pays respectifs doivent commencer à dire à leur président que soit c'est nous qui nous avons, quand vous avez voté, ou c'est ceux-là qui t'ont mis au pouvoir. Vous trouvez moyen que un président qui se lève pour dire je m'en vais à un Occident pour dire que c'est mon descendu, on oh, le chance du pouvoir. Le président doit parler avec nous. Peu importe le pays africain, ça être sa jeunesse. Parce que vous allez voir quelque chose. La France prend des bandits, mais sur nos, nos pouvoirs. Le bandit arrive, ils ont tous les moyens de nous vanter. Il a fréquenté à la Sorbonne, il a fréquenté, tout ça c'est du mensonge. On nous bluffe, comme des femmes, qu'on les trompe. Quand la personne arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait Chaque chose que la France veut s'intégrer maintenant au pays, il dit, on a, dit, on a discuté avec leurs dirigeants. C'est nous le peuple. Et si le pouvoir est à la main du peuple, il faudrait qu'on dialogue avec nous. Il faudrait que dans nos pays, il y ait la possibilité de faire des référendums. Mais si on n'arrive pas à faire. Mais c'est des bandits entre eux, c'est des gangs. Ils vont passer à dire. Je vais parler les armes du Niger. Le président du Niger. Mohamed Bazoum. Mais regardez, regardez Mohamed Bazoum. Il n'est il est, il est plus qu'un légume. Parce que quand vous regardez l'histoire du Niger, qu'est-ce qui se passait Ils ont un peu fait comme à la Russie. Les élections arrivent. On tue les élections. On donne les élections à Mohamed Bazoum. À l'Assemblée nationale, Mouamé Bazou ne contrôle rien. Euh, les ministres, Mouamé Bazou ne nomme personne. Les gars du corps de Mouamé Bazou, c'est encore toujours l'ancien garde rapproché de, de l'ancien président. Mouamé Bazou ne peut même pas chuchuter quelqu'un. Donc, quand vous le voyez dans une réunion, il met la main comme ça, comme une femme qui a perdu toute tout la génération. C'est parce qu'il ne contrôle rien. Il ne peut rien faire. Et voilà ce qu'on appelle un gouvernement. Un président de facto, comme vous dites en français. Un président que le peuple ne le reconnaît pas. Un président que le président sortant contrôle tout. Donc il a laissé juste pour qu'on ne parle pas. Celui qui saigne les décrets pour que la France vienne encore s'installer au Niger, alors c'est tout le président sortant. Moi-même, à son tour, qu'est-ce qu'il fait Mendiant de son état, parce qu'il ne doit pas te dire c'est un panafricain. Oui. Alors, il y a les gens qui vont te dire, oui, mais tu sais que c'est parce qu'il a les mains liées. Vous avez fait comment avant que les mains se sont liées on dit pour manger à la table du sorcier, attache ta cuisse sur un bambou. À chaque fois que tu vas envoyer la cuisse, il va attraper tous les bambous entre ses mains. Si mon Bazou accepté avant d'arriver là-bas, ça veut dire qu'il comptait aussi sur quelque chose. Et dans quelque chose-là, il a aussi mangé. Vous savez, quand il y a un problème, si quelqu'un fait quelque chose, il peut écoper quelque chose. S'il y a un problème, si vous ne faites rien, vous n'écopez rien. Regardez-nous en Afrique. On nous tue dans le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun. Depuis 5 ans aujourd'hui. Nous on crie, le peuple camerounais à leur tour pense que la communauté internationale viendra nous, nous aider. Et je pense à un moment donné même que le chef de l'opposition a fini par croire que la communauté internationale existe même. Monsieur le Président, elle n'existe pas. Le fait de sortir dans la rue, prie à Dieu pour qu'on soit même tous tués. Parce que bouger, s'arrêter, on finit par ne jamais arriver à destination. Soit on continue, soit on arrête tout. L'esclavage moderne est devenu que la France est calée dans l'esclavage. Il part en Afrique, il nomme des présidents. Il nous contrôle dans l'esclavage. Ils nous font cultiver des choses qu'on ne consomme pas. Des trucs, quand ils veulent nous mettre l'embargo, ça nous coince. Voilà un pays qu'on veut mettre l'embargo sur lui. Celui qui vend les céréales. Celui qui vend tout ce qu'il veut que l'Europe doit consommer. Vous voyez que l'embargo ne va aller nulle part pour lui, non Parce qu'il a d'abord ce que sa population va consommer. Mais un pays qui prend tout de l'extérieur, quand on le met en embargo, il vend ça à qui on met l'ambagoua à la Côte d'Ivoire, il vend le cacao à qui Pour voir, ça devient encore un problème. C'est-à-dire que soit il doit retourner contre son patron, soit il doit accepter ce que son patron le donne. Peuple africain, l'histoire est têtue. Ce qui nous arrive devant les narines aujourd'hui, on ne doit pas avoir peur, on doit plutôt être content qu'on a vu cela avec nos yeux. On doit être content qu'on a vu cela avec nos yeux parce que on se rend compte que les sauvages, c'est qui finalement L'Afrique sauvage. L'Afrique sauvage. L'histoire est têtue, ça montre que ce eux les sauvages, ceux qui ne sont pas prêts à s'entendre, ceux qui ne peuvent jamais respecter quelqu'un d'autre. Alors nous en Afrique on sait respecter les autres, on sait respecter les étrangers, on vit ensemble, on n'avait pas de problème. Ceux qui ont dit que les autres avaient les narines plus longues que les autres. Les autres avaient les figures plus longues que les autres. Ce eux les sauvages. Si les sauvages n'arrivent pas à s'entendre jusqu'à ce qu'ils soient en train de débattre une deuxième guerre ou une troisième guerre mondiale, c'est parce que ce sont que des sauvages. Et nous peuple noir je ne fais que dire, je répète bien le mot. Et j'assume les propos. Peuple noir. Parce que chaque noir qui se retrouve, il va te dire, je suis américain, je suis indien, ce n'est que le bout de papier que vous avez dans la poche. Arrêtez, vous venez du continent noir. Peuple noir. Peuple noir que le continent vous appartient. Le seul peuple que le cadavre est dans la maison, il abandonne pour aller au deuil. Le seul peuple qui pleure, race, qui ne va jamais penser à lui. J'espère bien que ces gens, le temps en temps, quand ils voient des cadavres dans le nord-ouest ou le sud-ouest, ils écrivent que M. Paul Bia, arrêtez tout le massacre. Je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais compris qu'ils sont en train de dire qu'on arrête. Oh, oh, mais tout ce que je connais dans la vie, c'est que quand on part au deuil, c'est une cotisation. Je viens t'aider à attirer ta mère. Le jour que la mienne s'en va, je voudrais bien te voir dans les rangs. Alors ceux qu'on cotise pour eux tout le temps, la tontine c'est pour quand Quand c'est pour nous on doit bouffer, alors on ne va jamais bouffer. Arrêtons d'être des idiots. Ceux qui veulent lutter entre eux, ils nous ont appelés des sauvages. Mais moi aujourd'hui des négrodettes coloniales, je sais que c'est eux les sauvages. Parce que s'ils avaient pris conscience depuis 1945 ou en 1942, alors l'histoire ne devait pas se répéter. Si l'histoire se répète, c'est parce que les sauvages ont l'habitude de se manger entre eux et qu'ils attendent que l'occasion pour manger l'autre. La communauté internationale, je ne vais que prononcer ce nom parce que ça me plaît beaucoup dans le cœur. Les Africains vous attendent tellement. Tous les pays africains, au lieu de prendre des, ou soit des armes ou n'importe quoi, se battent aussi comme des sauvages parce qu'il n'y a que des sauvages qu'on respecte. Prenez un exemple simple, regardez ici en Europe, le noir n'est pas respecté. Mais l'arabe, à quelque part, il est respecté. Quand le policier arrive à quelque part, il commence à vous parler. Ou peut-être il est en menacer. Il y a un groupe d'arabes, il y a un groupe de noirs. C'est les arabes là qui finissent par lever le ton et le policier finit par partir. Je vous dis ce que j'ai vu, pas 10 fois, pas 30 fois. Les noirs commencent à trembler comme ça. Tu vois les jeunes arabes commencent à dire, casse-toi, casse-toi, tu cherches quoi ici le policier finit par entrer la voiture, il ne pas. Parfois, il appelle le enfant, le enfant arrive à la même finalement, il finit tout, par partir Mais c'est les noix qui arrivent, on va les embarquer tous. Parce qu'on est des esclaves. On est des esclaves. Vous savez, tout dans la vie, c'est de faire le bilan. Le bilan après l'esclavage, c'est quoi Qu'est-ce qu'on a fait comme bilan On passe le temps à pleurer et on est devenu des pleurichards. On passe notre vie seulement à pleurer. Tout ce qu'on fait, c'est de pleurer. Tout ce qu'on fait, c'est de pleurer. Personne n'est prêt à mourir pour quelqu'un d'autre. Tout le monde pense à manger demain. Donc, en réalité, on est tous des mendiens. On va se libérer en Afrique comment? Jusqu'à s'en sortir. Vous voyez? aujourd'hui On comprend que tous ceux qui ont l'arme nucléaire, mais ce sont les boss. Ce sont les boss. Tout ce qu'on fait en Afrique, c'est les pépettes. Tout ce qu'on fait en Afrique, c'est les pépettes. Comment on va dire, l'Afrique du Sud est grande. Euh, le Nigeria est grand. Mais sans arme nucléaire, vous êtes zéro. Vous êtes zéro. Et tous ceux qui ont l'arme nucléaire protègent leurs voisins. Finalement, on a compris. La Corée du Nord... On l'a bloqué, on l'a mis en bagot, il a doté son âme nucléaire. Finalement, on veut même dialoguer avec lui. Parce que l'expérience est simple, les amis. Imaginez-vous un instant, quelqu'un a une machette à main. Il vous menace avec une machette. Chaque fois, quand il vous parle, il fait la il la machette comme ça. Il dit, euh, quand je te parle, je veux que tu m'écoutes. Quand je parle, je veux que tu m'écoutes. ne me tiens pas tête. La même personne vient deux fois. La troisième fois, quand il veut venir te parler, ou même seulement... Il, il commence à programmer qui veut te parler. Quelqu'un, en passant, dit, oh, j'ai vu tes cul là-bas. Il, il était en train de limer sa machette. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Il n'a pas encore vu votre machette, hein? Mais c'est un passant qui le dit, je l'ai vu là, en train de limer la machette. Il venait comme ça chez toi. Il va faire demi-tour. La personne qui n'avait pas la machette, il est là. Aujourd'hui, il a la machette. C'est très compliqué et c'est très dangereux. Parce que le seul moyen de s'en sortir dans ce monde-ci, c'est de se comporter aussi comme des animaux. Comme des barbares, comme des idiots. Parce qu'ils ne respectent que ça. Ils ne respectent que ça. Nous les Africains, on passe le temps à pleurer. Quelque chose qui se passe dans votre quartier, vous n'êtes pas capable de commenter, de vous indigner. Quelque chose qui se passe au Mali, vous vous indignez. Non mais en fait, euh, je crois qu'on est plus au niveau de passer le temps à... À critiquer les Occidentaux. Oui, oui, on n'est plus à niveau, au niveau de passer le temps à dire, oui, ils nous avaient fait comme ça, ils nous ont réduit à l'esclavage. Et le jour que ces gens-là vont finir par nous dédommager, ça serait quand on va prendre conscience par nous-mêmes. Prendre notre destin en main. Et dire, comme les juifs avaient fait aussi, vous nous payez combien? Vous avez vendu combien d'hommes? Qu'est-ce qui s'était passé Il y aura aussi une justice comme à Nuremberg. Mais attends, depuis quand les esclaves demandent la justice Parce que, vous esclaves, vous demandez la justice, le juge c'est eux, le procureur c'est eux, c est, c est le, le, le, le, le magistrat c'est eux, tout c'est eux. Même vos avocats, c'est eux. Qui va se placer où pour parler pour vous Vous demandez une justice, qui va se passer qu'à leur langue Vous voyez bien vous êtes d'accord avec moi qu'on est toujours en esclavage On est, Même ceux qui passent, même les intellectuels qui disent qu'on est en esclavage déguisé. Il n'y a pas de déguisation dans ça. On est en esclavage propre. Prenez l'exemple simple. Quelqu'un qui vient en Occident part dans une ambassade de l'Afrique pour demander le visa. On lui donne le visa à l'immédiat. Les Africains partent dans leurs ambassades. On demande 1000 visas par jour parce que tous les Africains veulent fuir. 1000 visas par jour, dans les 1000 visas, on vous donne 3 visas. On vous donne 3 visas. On vous donne 10 visas. Ça veut dire que 990 personnes, on ne les donne pas le visa et l'agent est tué.